Nous sommes partis sur le frêne, qui est un bois local et qui est un bois très agréable à, à l'œil. Ensuite, euh, il a fallu euh, regarder au niveau des contraintes euh, d'humidité et de température qui sont dans la forêt euh, très différentes selon les saisons et, et les périodes, sachant que les maisons ne sont pas chauffées euh, tout le long de l'année. Donc on est parti sur un bois euh, trois plis collés, qui est euh, ces trois plis croisés, ce qui permet de donner une résistance au panneau et euh, d'éviter les déformations du panneau. Alors ensuite nous sommes euh, partis sur une finition vernis à l'eau, naturelle, pour euh, avoir une protection sur le bois. La commande du vent des forêts, elle a la particularité déjà de, de réfléchir sur des conditions euh, climatiques différentes pour le, la conception du meuble. Ensuite, euh, le fait de travailler avec un designer nous permet aussi de, de voir de nouvelles choses. Euh, et puis de, de, de créer des meubles qu'on n'a pas l'habitude de, de faire chez nous dans nos maisons habituelles.